comme la rupture de tous les liens humains. L'heure de la mort est à ce titre une heure d'angoisse, mais pour le chrétien, l'heure de la mort est surtout celle de son passage de ce monde vers le Père, comme elle le fut pour le Christ, l'accomplissement de sa part. Voilà pourquoi le souvenir de ceux qui nous ont devancés, marqués du signe de la croix, le signe du salut, prend la forme d'un véritable culte, et ce depuis les temps vétérotestamentaires, comme en témoigne le second livre des martyrs d'Israël, le livre des Maccabées au chapitre 12. e C'est une preuve que la vie des justes est dans la main de Dieu, et non celle des hommes, même si le corps, ce temple terrestre peut être. C'est donc animé de cette foi qu'avec vous, membres de la presse, amis et proches, confrères et consœurs de notre regretté Diego Charles, l'Église vient aujourd'hui implorer la miséricorde de Dieu et lui dire merci. Merci pour cette belle âme arrachée malheureusement si tôt à notre affection. Appréciant à sa juste valeur le rôle de la presse dans toute société démocratique et son importance pour la mission de l'Église et le nécessaire dialogue qu'elle doit entretenir avec la société séculière, Monseigneur Max Leroy Mésidore. Archevêque métropolitain de Port-au-Prince, porte une attention toute particulière au travail des journalistes et se soucie du respect des droits liés à l'exercice de ce métier. Aussi, en cet anniversaire de l'assassinat du journaliste Diego Charles, Monseigneur Mésidor a voulu, par ma voix, vous saluer chacun, chacune et vous renouvelez sa proximité et la promesse de ses prières. Sœurs et frères, préparons nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché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 Qu'il trouve place à de droit dans la santé de tous les hommes. Oh, tu prie, on glisse notre Seigneur, Je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai et quand mes yeux le regarderont, nous prend... vivons ensemble, je pense, malheureusement, mal. la femme s'est fragile. Seigneur, je vais entrer dans le monde qui trouve place à le droit dans la santé de tous les hommes. Oh, nos à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais en étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors, les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi. » Et vous l'aviez fait. Acclamons la parole de Dieu. loue à toi, Seigneur Jésus. Vive ce soir. Chers amis de la presse, parlés, écrite et télévisée, membres de l'Association nationale des médias haïtiens et des différentes associations de journalistes, Monsieur l'ex-sénateur, amis et proches de Diego, membres des organisations de défense des droits humains. Il y a tout juste une année, le climat permissif dont profitent les ouvriers du crime dans la capitale et partout dans le pays a marqué à jamais nos esprits en inscrivant la nuit du 29 au 30 juin 2021 dans le registre de nos plus tristes souvenirs. Cette nuit-là, Diego venait d'être reconduit chez lui par une amie son amie, la militante Marie-Antoinette Duclerc, appelée par les siens Netty. Mais ni l'un ni l'autre n'ont pu, malheureusement, franchir les portes de leurs demeures habituelles. C'est à travers le récit d'une histoire glaçante et avec émoi. Que les habitants de la capitale et des provinces ont appris que le carnage qui a eu lieu entre Delma 32 et la zone du Christ 3 à la rue Acacia n'a pas laissé la vie sauve à Diego Charles, jeune et brillant journaliste à la carrière prometteuse, ni à son ami Nettie. Diego a toujours couru être exclu de ceux que les événements de la vie façonnent. Mais le journalisme, ce métier qu'il a saisi si tôt et qui est devenu le parfum qui a activé ses neurones, l'a convaincu du contraire. Diego n'a pas voulu exercer à minima le métier de journalisme. Voilà pourquoi il s'est outillé pour le faire diplômé en journalisme et en communication, puis en sciences économiques. Il s'est ensuite spécialisé dans le champ du journalisme économique. Il s'est ensuite mis au service de plusieurs médias de la capitale, dont Radio Vision 2000. Ce qui lui a permis cette expertise de traiter des sujets liés à l'économie comme il s'y est adonné avec sérieux et compétence. C'est donc un journaliste honnête et intègre, un travailleur acharné, un fils aimant et aimé, un fervent défenseur des droits humains et de la liberté de la presse que le pays a perdu et pas seulement la corporation journalistique, ni seulement Vision 2000 ou le monde des médias. Mes chers amis, chers et frères, le journalisme a incorporé toutes les activités de Diego, ce digne fils de la grandance, fier de son origine et de son passé. Il aimait dire qu'il est fils de paysans, Rejoindre la capitale était pour ses parents un choix motivé par l'envie d'offrir un mieux-être à toute la famille, parce que l'État, cet État que nous avons, n'a pas su rejoindre chacun là où il est, pour lui offrir les services auxquels il a droit. Si le parcours de Diego à Port-au-Prince a été truffé d'embûches, il le saurait cependant s'attendre à cette tragique fin, ce drame du 29 juin. La combativité qui était la sienne, sa rigueur, l'humilité et le respect à l'égard des autres sont entre autres des valeurs chères à Diego qui restent à jamais présentes dans la mémoire des siens. Diego est l'une de ces nombreuses victimes de l'impunité et de cette économie politique de la violence qui caractérise ce pays qui n'est ni gouverné ni administré, comme l'a observé Maître Montferrier d'Orval, dont l'assassinat fait aussi l'objet d'une enquête qui se poursuit encore, comme beaucoup d'autres, dont celui de Diego Chal et de Marie-Antoinette Duclerc, Deux étoiles fauché dans le ciel d'Haïti, dans la pleine nuit de l'insécurité et du crime organisé. Jeudi a encore, nous a célébré souvenir, départ, Diego Charles, et Antoinette Duclair, mais même dossier enquête assassinat pour corriver dans le cabinet d'instruction. Nous ne sommes pas capables de vivre dans nos pays côté de la justice aussi malade. L'assassinat de Diego est donc le symptôme d'un pays en mal-d'être, d'un pays qui se meurt. C'est un pays qui cherche désespérément à accoucher d'un meilleur avenir pour les enfants, les jeunes et les moins jeunes, mais qui se fait avorter. Car ce système, mes frères, mes soeurs, ce système, mes amis, à ses maîtres et ses gardiens. En ce mercredi 29 juin qui ramène le premier anniversaire de l'assassinat de Diego Charles, notre objectif ne peut être seulement de marquer une date. En venant ici dans cette église Saint-Louis-Roi de France, nous sommes venus aussi chercher les lumières pour dissiper les ombres du désespoir des attitudes défaitistes et résignées sur le chemin qui doit conduire vers une Haïti où règne la justice et la paix, la concorde et la sérénité. Nous ne pouvons pas, mes chers amis, chers frères, chères sœurs, oui, nous ne pouvons pas nous résigner à vivre dans cette société au quotidien, noyée dans la violence. Cette société où nous sommes habités par des interrogations à tous les sujets, la qualité de la vie, l'accès aux soins de santé, à une éducation de qualité, le droit à la circulation et à la liberté de mouvement, et même le droit à la liberté d'expression, sournoisement combattu. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, se convainc Job. C'est la foi du juste, modèle de tout croyant, de tous les disciples du Christ qui doivent vivre et agir dans une vraie cohérence avec l'affirmation de leur foi. C'est en vertu de cela, mes frères, mes sœurs, que la tradition chrétienne a développé l'antique formule du fervent chrétien laïque du IVe siècle, prospère d'Aquitaine disciple de Saint Augustin que le pape Léon le Grand appela à être son secrétaire. « Ut legem credendi l'ex tatuat supplicandi » écrivait-il. « La loi de la prière détermine la loi de la foi. Ce qui est prié est ce qui est cru et ce qui est cru est ce qui est vécu. »« Lex orandi, Lex credendi » L'ex Vivendi, Oui, Zambi, nous, yo. Ré qui rassemble pour célébrer souvenir du départ, Diego Charles, à toute victime, 29 juin 2021, yo. nous, pas capables à prêcher, Jésus-Christ, qui vivant, pendant que nous en zombie. Nous devons être des hommes et des femmes debout, des hommes et des femmes vivants, c'est ainsi et ainsi seulement que nous pourrons rendre un hommage bien mérité à ceux qui ont été martyrisés ou lâchement tués dans ce pays. C'est en travaillant à l'avènement de, de, de l'autre Haïti dont eux aussi rêvaient que nous pourrons honorer leur mémoire. Pour qu'il n'y ait plus d'autres Diego Charles, pour qu'il n'y ait plus D'autres Néthi, d'autres Morferier d'Orval. Nous devons assumer notre propre responsabilité de citoyens, d'acteurs de notre histoire, en tant que sujet de droit et d'obligation dans cette cité. Nous devons sortir de notre léthargie et contraindre ceux qui en ont l'impérieux devoir, en raison de leur charge publique, d'agir. Contre l'insécurité et contre l'impunité. Gouvernants du pays, agissez. Forces de l'ordre, agissez dans le respect des normes et pour le bien de tous, exhortait Monseigneur Max Leroy Mesidor à l'occasion de la fête de la patronne d'Haïti, Notre-Dame du Perpétuel Secours.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 J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Aujourd'hui, mes chers amis, aujourd'hui, chers amis et proches, consoeurs et confrères de Diego Charles, oui, aujourd'hui, au moment où nous parlons, nos frères et nos sœurs ont faim. Ils ont faim de pain pour se nourrir et de pain pour s'instruire. Nos frères et nos sœurs ont soif, soif de justice et de paix. Nos frères et nos sœurs n'en peuvent plus d'habiter la violence et la peur. Ils sont obligés de fuir quand ils le peuvent et d'habiter les places publiques et les rues. Nos frères et nos sœurs sont dépouillés, décapitalisés par l'industrie du kidnapping. Qui réparera ces torts et ces injustices subies, nos frères et nos sœurs souffrent beaucoup, portent de profondes cicatrices dans leur cœur, dans leur corps et dans leurs esprits. Nous sommes pris en otage, enfermés chez nous et enfermés dans la peur. Citoyens, citoyennes, chrétiens, chrétiennes, soyez vigilants. Et réveillez-vous, insistait l'archevêque de port au en la fête du perpétuel secours. La mémoire de Diego Charles et de tous ceux qui sont tués par la violence aveugle et jusque-là impunis, les souffrances de ceux qui portent les cicatrices des actes criminels et du kidnapping, la misère des plus pauvres doit infuser en nous le courage de la paix, le courage, du travail acharné, de la lutte en vue de l'autre Haïti tant rêvé. C'est vrai, les gens qui en poste de responsabilité connaissent qu qui s'en vive. vivé. Ils ont à clair la situation que nous vivons là et ils connaissent. Mais yo même protégés, ils marchent dans la machine blindée, yo sont sécurité. Et situation ça, pas inquiété. yo, dans le pouvoir Jusqu'à présent, yo tranquille. C'est pour ça, yo doit tendre voix nous. Cap dit tant que mon Seigneur, le roi fait, nous bouquets, nous pas capables encore. Mes frères, mes soeurs, chers amis et proches de Diego Chal, tandis que nous implorons Dieu de nous donner la force d'agir afin de raviver l'espérance de ce peuple meurtri, nous confions à sa miséricorde infinie, l'âme de notre frère Diego Charles et celle de toutes les victimes de la violence et de l'insécurité en Haïti, dont Sœur Luisa Derolto, qu'il repose dans la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Spécialement au niveau matrice, et nous pensons que c'est avec Antoinette qui n'a pas de partie privée Nous-mêmes au niveau matrice, nous pensons qu'il faut que nous nous présents aujourd'hui et nous avons arrangé pour nous, nous présenter différentes activités qu'on en fait. bien que demain, nous-mêmes au niveau matrice, nous avons une que nous Jade qui e, e, e, se a à côté de l'activité pour nous marquer de Et je pense que c'est avec un peu de tristesse nous continuons à regarder comment nous avons mouru en pays, nous avons tombé en pays, les journalistes continuent à nous victimes. Ça veut dire aujourd'hui, nous présents pour nous dire, nous ne pouvons pas oublier nou nou de nous faire nous présents pour nous dire, nous songeons en danger nous dire, il faut que nous faire des cadavre. Et nous pensons faut que nous soyons présents, parce que Neti, avec Diego, c'est un seul lieu où nous sommes en nous de marcher ensemble et de traverser ensemble. nous même comme les qui était dans la même activité avec Neti, nous pensons aujourd'hui, il faut que pendant la famille, nous même un chantal. faut que nous soyons en train de faire un du même chantal. Et il y a tant d'autres activités nous allons participer aujourd'hui. Et il faut que nous soyons présents dans le messe fait aujourd'hui, dans notre Diego, avec Antoinette Duclerc, pour nous être capables de renforcer l'idée d'être ensemble, que nous sommes en train de dans et, et, et, et, et là, nous allons actuellement dans l'autre activité, mais demain, je dis 30 c'est après une activité encore dans le jardin qui est là, nous sommes sous présence pour nous continuer et, et, et, et faire songer à parce que. Si vous êtes pour réduire la République à un seul cadavre, moi-même, c'est vais la République à réduire à un seul cadavre. Tout cadavre compte, tout cadavre est important pour nous. Un an après Qui déclaration de la justice, comment on comprend la déclaration de ça Eh bien, il y a un nombre qui est important, je dis à ce que nous avons Il faut que nous allions pour nous renforcer la justice en deux pays. Il faut que nous allions pour l'institution, ça pour nous faire travail. Je dis, et nous c'est ouais, pas c'est pas et c'est volontairement senti bon mais qu'a fait pour ne pas parler des restes cadavres l'état. Et l'état a un bon cadavre qui est dans mais nous, l'état a un paquet de cadavres et dans tout le secteur, qu'il des professeurs, qu'il des étudiants, qu'il des militants, qu'il des journalistes, ça veut dire tout le monde, ça aussi des gens qui victimes dans en bas, mais l'état. Mais on sentit qu'on veut l'hériter pour cacher le cadavre, pour l'état, pour le pays d'Haïti, réduise un seul cadavre. Mais nous-mêmes, je me souviens de tout à ce que nous avons la vie, nous avons toujours qu'à prendre cadavre, l'État, c'est un criminel, nous le mettez sous nos nous-mêmes, les Haïtiens. Faites-nous crier chaque jour, nous avons toujours qu'à prendre pour nous mettre en face, pour nous faire nous songer. Nous en justice, nous ne pas Comment est-ce ce dialogue-là de commission de commission Nous Nous nous continuer de de de de va de de c'est qui qui va volonté, qui va démarche, qui va dans. Ce n'est pas ça que les toujours Ça veut dire que je dis à moi-même, c'est bien dommage, c'est moi-même qui a besoin de même Ça dire c'est pas les seulement pour qu'ils mettent les pieds à la tête pour retirer la tête, côté. Parce que les gens ne sont pas sensibles, pas sensibles, gens pas de monde, ne sont pas sensibles, gens ne il pas ou pas sensibles, les gens pas gens pas ça veut dire moi-même, je pense que c'est peuple qui a têtes Les gens qui ont conscience pour mettre ensemble. Les gens qui veulent vraiment retirer Haïti pour mettre ensemble. Et le dialogue, vrai dialogue qui a retiré Haïti, c'est le dialogue qui bien partager là-dedans. Mais depuis que je partage, c'est l'autre bagage. Pas pour Haïti, pour les gens qui ont joué Merci beaucoup. Je nous le Travail qu'il a fait comme journaliste le terrain en mille. Cognac, nous voulons passer la parole à un responsable, l'association journalistes, qui va dire de Thibaut dans ces constats-là. Et c'est nécessaire ce sens que Jacques De secrétaire général, l'association journaliste haïtienne, AGH. Diego, comme nous connaissons, c'était c'est ton nez qui était jure à la tout le ouais. monde. Bien que moi, je ne bon suis pas parler de Diego, parce que nous tous connaissons Diego. Nous suis juste pour moi, juste pour nous la raison qui fait que nous avons décidé de prendre l'initiative ça, nous chanter une messe pour nous amis Diego Charles. Et moi-même, Diego, c'était un camarade pour moun, comme nous avons dans qui était venu en Zambie. Et après un an, Monsieur Yale, qui a assassiné, nous avons jugé l'important pour nous être baisse dans la mémoire Monsieur, qui fait que son monde qui nous va en bouillé. Et Mais ça, je m'en suis initié à ça, c'est pas, pas moi-même seulement qui était problème. C'était tous les camarades de Zébou et tous autres amis de Zébou. spécialement, Stéphanie qui est là, il y a Roslin, un qui n'est pas ton camarade, mais qui était collaborateur, monsieur. Il euh, y a d'autres amis encore. Donc, c'est les raison ça sont là pris l'initiative, juste pour nous dire aux amis, ou du moins nou nou pour nous moi faire le connaître, que les amis ça que nous ne pouvons pas jamais oublier Donc, il y a trois mots pour nous dire. Euh, un an, depuis que j'ai mis à aller, dit là, son peine, son cicatrice, il ne peut jamais effacer dans la mémoire. Donc, je suis toujours dit, je suis toujours avec 29 juin 2021, dans les Diego Charles a exercé le travail comme journaliste pour Radio Vision 2000. Jeudi à 29 juin 2022, nous avons l'église Saint-Louis de France, nous avons une messe de quinzième pour un an mort, Diego Chal, Parce que nous avons l'huit de 29 pour l'ouvrir 30 juin, escadron en mort, passé dans Diego Charles. Avec Marie-Antoinette Tuder, -tou tout près de la caille de Gauchal. Un an après, tout ce qui fait, personne n'a dit avec certitude qui côté de CIA et qui ça offert avec. Dans des quelques radios qui rapportaient, le commissaire gouvernement ta di, de président a dit que ce Gauchal-là a doué. Dans le cabinet de l'instruction. Le dossier a doué dans le cabinet de l'instruction. Ça veut dire même le commissaire gouvernement pas connaît qui côté le dossier a a, qui ça fait avec le dossier de Diego Assassinat L'assassinat de Diego très long, journaliste qui a assassiné. Qui disparaît, côté la justice, pas permettre de joindre les gens qui tuent, les gens qui payent tuer, les gens qui ont un complot pour tuer. Pendant 30 dernières années, ça y a des journalistes qui disparaissent. Un journalistes assassinés dans tout le pays dans le prince, Prince, dans le plateau central, dans le Tiguero. Avec tout assassinat seulement deux procès qui organisent. organisé. Qu le premier, c'est le cas journaliste Bruno Lindon dans le côté, procès bâclé qui a organisé. un procès qui permet pas d'identifier vrai vrais auteurs les Sassinaï sous l'endroit. L'autre procès a, c'était cas d'Alex joseph Bonaïvi. Il y a un procès, il y a un verdict. Mais, il a eu saisi oui, quelques années après, le principal assassin, il bénéficier a eu bénéficié de la grâce présidentielle mettre a eu libéré. Incapacité la police et de la justice pour arrêter et puis juger tout le monde qui a maltraité, tous les journalistes, comploter contre les journalistes, créer un climat impunité qui fait criminels toujours à l'aise pour maltraiter, pour comploter, pour tuer les journalistes, parce qu'ils ne connaissent rien pas mais ça va empêcher, je dis. Là, nous demandons tout le monde qui l'a pour arrêter criminel tout le monde qui l'a pour juger criminel Qui ça y a fait à dossier des Marie-Antoinette Ducler? là Est-ce qu'il y a quitté l'assassinat journaliste Diego Charles là passé même gens, à de ces assassinats, toutes le journalistes qui n'ont pas la police, qui n'ont pas la justice. Merci. Jacques. Merci Jacques Derosier. Dans la Vision 2000, soutiennant le directeur général, nous attendons que la justice fait travail. Dans la justice qui est moribonde, qui est presque inexistante. Mais si le pays a gagné autorité, autorité doit prendre responsabilité. Pour la justice en paix, pour ne pas gagner l'autre débauchal encore. Et pour former débauchal, capable, au moins, soulager par rapport à perdre perte inestimable. On plaît qu'il était vivant. C'est comme si Diego n'était pas C'est comme ça, lié jusqu'à présent, dans la mémoire, il n'est Même si son espérance, il n'est pas capable de jamais aboutir, concrétiser. Mais c'est comme ça, nous, avons quoi est tellement cher pour nous. Donc, seule façon de penser, il est capable de soulager nous, c'est de permettre la justice. Nous, fait mais c'est ça. Nous voulons un mot spécial pour l'occasion ça, pour anne responsable de l'association haïtienne des journalistes économiques pour le développement durable, qui était là l'année passée, mais nous a fait mes de prise de deuil de Charles, mais pour des soucis de santé qui ne pas pays. 2021, dans le moment ça, Frère vous avez mené toute activité. Vous avez réfléchi sur le projet. Travail sur plusieurs sujets en quête que Ça, vous avez mené. Sans beaucoup de connaître, c'est un dernier jour sur terre. C'est dernier jour, c'est pas parce que trois mètres là, les mêmes qui étaient dans la vie, ont décidé pour les capables, de mon Laissez pas ce qu'il y Sans foi ni loi, Et décidez pour raison d'aider, Et d'un souffle, Décidez pour yon rêve. yon, les rêves, Veillez leur à partir, la ou dans un souhait, Ensemble, à l'exemple, Et d'un état, si, Pour les vies de balles sur eux. Pour y a raison, Qu'il mal a fait. Qu'il y a des crimes, Qu'il y te des c'était toujours aller dans profondeur si j'ai pour aider population populations à bien comprendre la réalité de la vie. Frère Thierry engagement pour l'autre société des de pousser à côté de travailler dans Radiovisions 2000 avec l'autre média pour y collaborer, créer pour propre qui c'est la République pour être capable de continuer à y à la société. Et le 26 septembre 2020, au départ, j'étais ensemble avec plusieurs journalistes qui étaient sur formation dans la question d'investigation pour être capable de l'association AICL, journaliste d'investigation AG. Je ce jour-là, voilà, que l'année après de nous. Que Moubiji Chita en face, photo ça que je regarde là, qui c'est derniers moments, moment, l'association a passée ensemble avec nous, dans quatre formations que nous avons fait, sur la corruption à clochier dans l'argent. Frère, nous un ans pour moi, ou pas seulement un collaborateur dans l'association à cette investigation, puisque moi-même, nous avons un pire moment ensemble avec vous, il y a plusieurs sujets qui ont été découverts ensemble avec les dominicains encore, qui ont montré la dimension du monde qu'il y Il y a un monde qui est ouvert à tout le monde et qui n'a toujours de pas d'aboutissement, ça, petit peuple. Dans l'occasion triste, je fais appel à toute corporation pour que nous puissions de ensemble pour que. Nous combattons pour demander l'impunité de la dans le pays d'Haïti. Autant que impunité, et autant de journalistes qui sont menaces. Autant que impunité, c'est autant de journalistes qui sont victimes. Autant que impunité, c'est tout autant de pas que ont en fait travail bien parce que l'assassin, y a aussi qui est libre et libéré. C'est pour ça que nous-mêmes, l'association Haïtiens de l'investigation, pour pouvoir participer dans le cadre de protection des journalistes, nous avons signé, dans le commencement du mois de juin, un protocole d'accord avec Four Biden Stories, qui est un consortium international qui regroupe plusieurs associations et réseaux de journalistes d'investigation, qui permettent à tous les journalistes haïtiens qui travaillent sur des sujets sensibles de stocker des informations, sécuriser des informations. La ça, monde qui t'aiderait si vous connaissez que le gens éliminent c'est qui a été Les ont été pour accès à lui-même pour l'information et doit réfléchi à Et pour nous, capables de Et pour nous, les un modèle, pour tous les journalistes qui intéressent à l'investigation, permettre que Thierry Rochard réténue à nous tous. Jeudi jeudi à l'occasion, triste la mort, premier anniversaire Rochale, Haïtien, de mon Thierry Rochard, Association haïtienne journaliste d'investigation, enquête le concours d'enquête journalistique international qui peut nom le prix Thierry Rochard de journalisme d'investigation. Nous avons parlé avec famille maintenant, particulièrement Madame Charles, pour être capable de fournir au courant et d'accord d'accord, initiatifs que nous prenons pour que nous capables d'honorer et permettre de nous dévoquer. Nous avons fait que nous Moins, dis-nous que l'Église avec nous, l'Église Bordeaux, l'Église attentive à travaillé pour faire nous aider, pour nous joindre l'information. Et chaque fois, il ont attaqué nos journalistes, chaque fois il tue tué nos journalistes, il attaquer, en même temps, le droit à l'information que population population, que chaque citoyen revient, et pas seulement le droit à la liberté de la presse, à la liberté d'expression. Nous saluons moi, Théo Charles, à tout le monde qui t'a assassiné à venir, je vous et nous souhaitons que mon Dieu, il en ait repos et puis il en l'humanité pour votre vie ancienne.